Bonjour, je suis Salange court docteur en psychologie, thérapeute familiale et spécialisée en troubles du comportement alimentaire que nous appellerons TCA. J'ai longtemps travaillé aux États-Unis et j'ai eu la chance d'être formée par plusieurs pionniers de la thérapie familiale. Euh, une fois rentrée en France, je me suis spécialisée en troubles du comportement alimentaire. Pourquoi cet ouvrage avec plus de 35 ans euh, d'expérience en thérapie familiale, donc plus de 20 ans dans les troubles du comportement alimentaire, j'ai voulu euh, rendre compte de cette expérience, la transmettre en mettant en valeur de nouveaux modèles, euh, des modèles britanniques que j'ai euh, introduits en France, adaptés au contexte clinique et culturel et euh, remaniés. En effet, au fil des ans, euh, j'ai été amenée à remettre en question et critiquer euh, certains modèles dominants euh, de thérapie familiale, euh, notamment en France, euh, qui euh, sont des modèles familialistes et ont tendance à rendre la famille responsable de la pathologie de leur enfant. C'est dans ce contexte que je suis allée euh, en Angleterre, à Londres notamment, observer euh, des équipes spécialisées et euh, euh, des, des équipes spécialisées qui utilisent des modèles beaucoup plus agnostiques, euh, scientifiquement validés et euh, centrés sur les compétences euh, des familles. Euh, C'est ainsi que nous avons créé, avec le soutien du professeur Morin et en étroite collaboration avec le docteur Catherine Doyen, euh, dans le, au début des années 90, une unité spécialisée en troubles du comportement alimentaire qui mettait la famille au cœur du dispositif de soins et lui donnait véritablement un rôle de co-thérapeute plutôt que de co -patient. Une manière de dire que euh, la famille était considéré comme un levier de changement et un important facteur de guérison qui devait être mobilisé dans la durée. Euh, certes, en 2002, j'ai déjà écrit un ouvrage sur la thérapie familiale dans le traitement des troubles du comportement alimentaire, mais euh, au cours de ces dix dernières années, mon expérience s'est euh, étoffée, elle s'est aussi diversifiée notamment en s'élargissant à euh, des enfants, euh, à des troubles alimentaires euh, de, de sujets plus jeunes, des enfants et des préadolescents. Et puis la littérature scientifique s'est aussi considérablement enrichie au cours des cinq euh, à huit dernières années. Comment cet ouvrage est-il conçu Il est conçu en trois parties. La première partie a une orientation théorique et scientifique et euh, construit en fait la base euh, conceptuelle de notre ouvrage euh, du modèle intégré de thérapie familiale euh, dans une perspective historique. La deuxième partie est résolument pratique, elle décrit euh, notre modèle de consultation familiale, ses contextes d'application, l'évaluation familiale, les différents niveaux d'intervention et euh, leurs différentes formes possibles dont la thérapie euh, multifamiliale fait partie. La troisième partie aborde des thèmes euh, spécifiques tels que la fratrie euh, ou les TCA de l'enfant euh, prépubère. Elle aborde aussi des situations particulières ou difficiles des minorités euh, des TCA comme l'anorexie du garçon ou les enfants de parents souffrant de TCA et euh, elle aborde aussi la prévention dans un contexte familial. Quant à la conclusion, elle résume les acquis et les défis euh, euh, qui demeurent, les perspectives qui se dessinent, le tout euh, dans une démarche de bonne pratique clinique qui s'appuie sur la recherche, l'expérience du clinicien et les caractéristiques euh, de la famille et du patient identifié. Quelle est l'originalité de notre approche euh, La première chose sur laquelle j'insisterai, c'est que j'ai voulu euh, rédiger un manuel qui soit euh, complet, qui soit actuel et qui soit critique. Euh, c'est un manuel qui ancre euh, la théorie et la pratique dans la recherche expérimentale, qui unifie et intègre différents courants théoriques et pratiques, qui présente des outils thérapeutiques précis avec euh, de nombreuses euh, vignettes cliniques comme euh, illustration et qui euh, s'appuie sur les ressources et les compétences de la famille plutôt que sur ses déficits. Enfin, euh, disons que cet ouvrage s'inscrit dans une perspective développementale qui recouvre euh, toute la période de développement de l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence et qui, euh, en ce sens, permettent de repérer des continuités développementales dans euh, l'émergence des TCA. À qui s'adresse cet ouvrage Il s'adresse bien sûr aux thérapeutes familiaux, mais il s'adresse aussi aux professionnels, euh, à tous les professionnels qui euh, euh, s'intéressent aux TCA et à la famille. Psychologues, psychiatres pédiatres généralistes, nutritionnistes, diététiciens, équipes de soins, etc. Il s'adresse aussi aux psychologues et psychiatres en formation, euh, aux étudiants euh, dans un cursus de master's ou de diplôme interuniversitaire, euh, dans la mesure où euh, l'ouvrage apporte beaucoup d'informations, des outils pratiques et des guides de bonne pratique. Il s'adresse enfin euh, aux chercheurs et universitaires euh, dans la mesure où il comprend de nombreuses revues euh, actualisées de la littérature euh, sur euh, divers thèmes autour de euh, la famille et des troubles du comportement alimentaire. Pour finir, nous dirons que euh, nous espérons que ce livre sert de modèle d'une démarche qui soit applicable à d'autres pathologies et peut être même à d'autres modalités thérapeutiques, alliant euh, pratique, recherche et théorie.